les amis bienvenue sur le, la chaîne Eve ange lumière je vous retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2023 pour tous les capricornes donc ceux qui aussi ceux aussi qui ont l'ascendant la lune et vénus en capricorne peuvent être concernés par ce tirage c'est un tirage qui est général et donc c'est pas forcément pour vous donc ne dites pas c'est euh, voilà ça ne correspond pas, c'est que ça correspondra à quelqu'un d'autre, et euh, peut-être vous aurez votre histoire plus appropriée dans votre, euh, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà euh, sinon ça peut être pour, quel, enfin, pour quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas les réponses aujourd'hui, vous les aurez plus tard donc les énergies euh, sont pas mal du tout vraiment vraiment pas mal du tout je suis désolée donc j'ai eu un petit problème de son avec ma caméra donc toutes mes excuses je ne sais pas comment faire pour la régler euh, ça va et ça vient donc des fois ça change et euh, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur aussi donc il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer apparemment euh, je crois qu'il y a Mercure rétrograde qui est en train de pointer son nez aussi et je crois être touché euh, voilà donc, on y va pour le tirage des énergies du mois de janvier. Bon anniversaire et belle fête de fin d'année aussi à tous les Capricornes. Alors, on avait... Euh, non, pardon, je vais commencer d'abord. On avait la carte sous le dessous du paquet qui me parlait de trop grande fierté. Donc, attention à la grande fierté d'une personne ou à la vôtre. Des fois, on ne veut pas avouer quelque chose par pure fierté. Donc, attention à ce que vous allez faire et dire, parce que ça peut gâcher un petit peu l'environnement. Vous avez un très bel environnement qui arrive. On a le thème de la carrière qui est pointé du doigt sur ce mois de janvier. Vous avez regardé de nouvelles idées. Ça me fait penser à l'as de bâton dans le tarot. De, de nouvelles idées créatives, une nouvelle aventure ou des nouvelles aventures et un nouveau départ. C'est vraiment le... Sunrise, c'est vraiment l'énergie de l'as de bâton, si vous connaissez les tarots. Et on a l'harmonie ici, grande joie, grande joie qui arrive. Alors, est-ce que c'est sur le plan sentimental, un nouveau départ, mais j'ai quand même le thème de la carrière, donc ça me pointe du doigt quand même, un message avec une idée sympathique à ne pas louper en fait, euh, ou une proposition qui est, annonce un nouveau départ dans votre situation vous allez exprimer de la ressentir de la joie et vous allez triompher en plus avec l'aigle des obstacles et des problèmes donc c'est un mois tout en couleur pour vous qui est positif bien évidemment avec un mois anniversaire je pense que la majorité du temps c'est des bonnes énergies déjà alors on avait euh, L'union, c'était la communication Ouais, voilà, c'était ça. J'avais donc l'impression que vous alliez avoir des nouvelles au sujet d'un contrat, peu importe si c'est professionnel ou sentimental. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ou il y a des nouvelles en faveur d'une union. OK Le premier message, parce que je différencie le premier des autres. Ça peut être aussi euh, double message dans les deux sens. Alors, OK. On a l'étranger, la joie, les écrits, la protection et la clé. Ça veut dire que vous ne devez pas vous inquiéter. La protection la clé disent qu'il y a une solution, disent qu'il y a une ouverture, un déblocage par rapport à l'univers. Si vous faites des démarches administratives, légales, légitimes, euh, tout ce qui est en relation avec le papier, le concret, l'officialisation même, vous allez éprouver de la joie grâce à euh, une personne étrangère ou grâce à un thème étranger, donc soit un voyage à l'étranger, soit une personne que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas partie de votre famille, euh, quelqu'un qui est aussi d'origine étrangère ou si c'est en rapport avec, par exemple, un déménagement à l'étranger ou des démarches administratives concernant du travail à l'étranger. Je rappelle aussi que l'étranger peut être Internet. En tout cas, vous allez ressentir cette joie la joie qui est là, la, la, les, les idées qui peuvent être aussi là, qui sont mises sur papier, euh, et qui peuvent aussi débloquer certaines choses dans votre vie actuellement, qui peuvent vous ouvrir des portes. Donc, très beau message pour mes capricornes au mois de janvier. L'étranger, on me dit, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envisagé de partir à l'étranger cet été, l'été dernier vous avez rencontré cette personne l'été dernier. Euh, ça peut marquer la saison. Euh, ok. Alors, l'étranger, ouais, pendant un été, c'est vrai. Vous êtes parti à l'étranger cet été. Ça a été comme un cadeau et une chance pour vous. Euh, alors, faites-vous plaisir si vous avez envisagé de partir en vacances ou de déménager à l'étranger, parce que c'est vraiment une chance ici hein, d'avoir une récompense hein, dans la vie. Hein. Ça peut être aussi une personne étrangère qui est comme un soleil. Alors, retrouve l'énergie du soleil. Soleil cadeau, donc énergie d'optimisme, de joie. Un cadeau qui vient d'un étranger, c'est une chance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose et que ça va vraiment vous faire du bien, cette proposition C'est l'arrivée d'une personne dans votre vie qui va vous égayer euh, ça pourrait être un gain en rapport avec quelque chose lié à l'étranger. Comme je vous ai dit, ça peut être un voyage, un déplacement, euh, euh, du travail, une personne. Enfin, c'est très large, en fait. La joie. On a la naissance encore. Hein, donc, nou nouvelle naissance, naissance, départ. Qui a été au ralenti pour l'instant euh, sur un signe de terre. Donc, on est bien avec vous. Mais euh, peut-être que vous allez expliquer de la joie grâce à une idée justement qui a été au ralenti parce que vous avez dû la taire <rire> vous avez dû ne pas en parler euh, il y a eu un ralentissement de cette idée de cette envie de nouveauté ou de cette relation nouvelle mais en tout cas vous avez la joie dessus donc quand même ça réserve justement de belles vibrations par rapport même à une situation qui a été freinée euh, à cause de signes de terre, à cause euh, d'un besoin effectivement de ne pas dire tout à tout le monde, puisque très souvent quand on l'exprime, les gens inconsciemment ou pas vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils vont être jaloux, parce qu'ils vont avoir envie aussi d'être à votre place. Donc des fois il est très intéressant, il est plutôt intéressant de garder pour soi ses idées pour éviter que l'autre... Effectivement, n'empiète dans cette idée ou vous mettez des bâtons dans les roues. Mais enfin, en tout cas, c'est très positif. Retenez une joie par rapport à une idée, une naissance qui a été au ralenti sur un signe de terre. Donc tout ce que vous avez essayé de faire, ça n'a pas marché, que ça a été lent, ça va se décanter. On a des écrits aussi. La sorcière peut être quelqu'un qui manifestait, qui avait l'intuition d'avoir de l'argent bientôt au printemps. Une certaine abondance qui va remettre du baume au cœur puisqu'on a retrouvé l'énergie nouvelle hein, qu'on disait tout à l'heure, euh, un nouveau départ. Donc là, j'ai encore du nouveau départ au niveau financier, au niveau carrière. Tout ce qui est démarche professionnelle, matérielle, euh, vous pressentez que ça va vous apporter de l'abondance sur le printemps prochain ou de l'abondance pour vous sur le mois de janvier et ça fera comme un renouveau. Une nouveauté ici avec la naissance qui vient remettre du bon au cœur. La protection, ce qui doit arriver, arrivera. Vous êtes en sécurité. Au niveau santé, ils me disent que oui, il y a un homme qui va aller de mieux en mieux s'il a eu des difficultés. Ça veut dire qu'on le protège. Sa santé sera protégée pendant ce mois de janvier. Ou on vous confirme la présence d'un homme où il y a une belle énergie de sa part. La clé, la clé d'ici quelques mois, donc euh, vous allez soit passer par un échec dans quelques mois et une certaine solitude. Est-ce que c'est ça qui est nécessaire Est-ce que vous devez passer pendant quelques mois en, ouais, en tant que soit vous êtes seul célibataire et vous vous euh, posez des questions Vous êtes déçu depuis quelques mois mais c'était un plan nécessaire pour vous pour justement trouver des solutions, pour vous relever. Très souvent, les échecs sont là pour euh, vous rendre plus fort et euh, vous dire « Ok, là, tu vas peut-être trouver une solution. » Peut-être cette histoire d'idée géniale qui me vient dans ma tête tout d'un coup. Ben, c'est parce que justement, j'ai enduré le pire, je me suis sentie seule, je n'ai pas eu ce que je voulais et ben, je dois même mettre en, en question. En fait, c'est ça. C'est la solution, c'est de rester seul pendant un moment ou d'avoir un échec pour vous remettre en question et peut-être trouver un moyen de vous en sortir. C'est ça, ok Donc, il n'y a que des belles cartes quasiment, il n'y a que celle-ci qui pointe un petit peu un blocage. Mais est-ce que c'est pas ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant, qui a été tué, qui a été ralenti et que vous allez vers une meilleure santé euh, professionnelle et matérielle, ou même peut-être une envie euh, de concrétiser quelque chose sur le plan sentimental, ça, ça dépend. Hein. En tout cas, beaucoup de joie. On est beaucoup de cartes en accord avec l'une les unes avec les autres. Hein. Allez, je continue sur le domaine sentimental. Ah, je suis un petit peu... Euh... Là, je sais pas pourquoi je suis un peu nerveuse. <rire> Ça doit être les planètes. Oui, et puis euh, ce Mercure rétrograde là qui commence à m'enquiquiner. Vraiment. Hein. J'ai des problèmes de caméra. Après, j'ai fait mes vidéos quand même. Hein. Ok. Ah, j'ai fait renverser. Excusez-moi. J'ai renversé une autre carte. Ah, là, le deuil. La croix. Alors, les énergies du Capricorne sur le mois de janvier. Oh, elles, sont, elles sont vraiment pas faciles. À... Je m'en rends compte. Capricorne, ça coince. Ouais. Capricorne de janvier, s'il vous plaît. Les énergies des Capricorne au mois de janvier. Trois cartes pour voir... Pour voir de quoi on va parler à ah, un entourage proche. Oh, regardez, on va vous faire du, des surprises, on va vous faire des cadeaux. L'entourage proche est là pour vous surprendre. Alors, Est-ce que c'est quelqu'un qui tourne autour de vous, qui est euh, dans vos amis, dans vos relations ah, Voilà, Par exemple, un groupe de personnes, ici, il y a une surprise, il y a un événement inattendu. Mais qu'à c'est-à-dire que vous allez peut-être tomber des nues. Vous êtes peut-être déjà tombé des nues. Alors, euh, Capricorne sur le mois de janvier. Oh Oh <rire> ah. Donc, vous avez un amour inconditionnel et durable, mais c'est euh, bloqué par une énergie tierce. Je suis désolée, elle est en deuxième carte. Donc, ça veut dire que c'est un frein c'est un, une sorte de blocage, c'est peut-être qu'il y a une énergie tierce euh, dans votre environnement sentimental. Alors, est-ce que vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un qui est marié, qui est en couple ou que vous l'êtes ou que vous avez euh, une tierce partie qui bloque, qui fait blocage La tierce partie, ça peut être aussi un fait, c'est-à-dire que cette personne, elle habite au loin. Par exemple, c'est la distance. Ça peut être son travail qui est trop prenant. Ça peut être ce, euh, les finances qui manquent. Ça peut être les enfants, les parents. Euh, une tierce partie qui n'est pas forcément. Ou ça peut être l'énergie d'une ex ou d'un ex. Voilà. Et du coup, vous êtes un peu bloqué sur cet automne. Donc, jusqu'à maintenant, euh, vous avez peut-être vécu un amour inconditionnel avec une personne où il y avait une euh, triangulaire. Euh, regardez, on a la distance. Donc, tu vois on voyait qu'il y avait quelqu'un ici qui, qui pouvait être euh, loin de vous. Euh, ah, est-ce que c'est cet étranger <rire> Est-ce que vous vivez une relation à l'étranger avec un étranger Ou que vous devez prendre vos distances aussi dans une relation où il y a une tierce personne, une tierce partie, euh, et lâcher prise hein, Parce que l'automne, c'est aussi le lâcher prise. Les feuilles tombent, on arrête. On arrête. Dans un amour inconditionnel pour quelqu'un qui euh, malheureusement ne vous aime peut-être pas autant que vous l'aimez ou parce qu'il ne veut pas faire les efforts, donc il y a un distance éloignement peut-être à faire c'est de lâcher prise, lâcher l'emprise que vous avez sur cette personne et cet amour inconditionnel. Alors, certes, c'est bien d'avoir un amour inconditionnel, mais des fois euh, ça peut être aussi quelqu'un qui aime une autre personne à distance et vous êtes dans, dans ce triangle. Prenez vos distances, en tout cas, sur des relations qui sont plus ou moins toxiques, hein, vraiment pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous, passez un bon... Oula, j'ai été trop gourmande. <rire> je... je vous fais de gros bisous, passez de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt. Bye bye